Alors la même question me revient assez souvent concernant les réglages, euh, la résolution à utiliser sur la GoPro. Euh, donc je vais essayer de vous donner un petit peu mes clés. Euh, J'utilise plusieurs formats différents, à commencer par le 2,7K, 30 images par seconde, wide. Je l'utilise pour des plans euh, standards où je n'ai pas besoin de ralenti. Ça m'offre un bon piqué, c'est-à-dire un niveau de détail, on peut voir là le poil ou sur l'œil qui a un bon détail. Ça permet aussi de recadrer une image tout en restant sur du 1080. On garde une bonne résolution. Sinon, vous pouvez utiliser le 1080, 30 images par seconde wide, qui offre le même piqué, le même détail, on peut le voir ici sur la manche. Ce mode ne vous permettra pas de recadrer l'image sans perdre la qualité, mais c'est un bon mode de remplacement pour les ordinateurs ne pouvant pas monter du 2K. à la première personne, j'utilise le 1440p, 48 ou 30 images par seconde wide. Ça permet d'avoir de la hauteur. On voit ici, de en bas jusqu'en haut, on a plus de hauteur. Ça me permet de voir, par exemple, mon snowboard et un petit peu la ligne d'horizon. L'inconvénient de cette résolution, c'est que c'est un format 4 tiers, donc on a des bandes noires sur le côté. Et là, si j'avais filmé en 1080, euh, j'avais format 16 neuvième, certes, mais beaucoup moins de hauteur. On voit que je ne vois pas le bout de ma piste. Alors qu'on revient là sur mon plan 1440, que j'ai traité via un processus de traitement qu'on verra dans un autre tuto. Et là, cette fois-ci, je bénéficie non seulement de ma hauteur, mais d'une image 16 neuvième. J'utilise aussi le 1080, 60 images par seconde en plan médium, qui permet d'avoir euh, un ralenti. On commence à 60 images par seconde à pouvoir ralentir à cette vitesse-là, c'est euh, sympathique. Sinon, on va utiliser le 720p en 120 images par seconde narrow. Les 120 images par seconde vont nous permettre d'avoir un ralenti plus conséquent, et l'angle narrow nous permettra d'éviter l'aliasing présent sur les angles médium et wide. Donc je recommande euh, d'utiliser le 2,7K 30 images par seconde wide ou remplacer ça par du 1080 30 images par seconde wide pour tout ce qui est plan standard quand on n'a pas besoin de ralenti. J'utilise ensuite le 1440p 48 images par seconde ou 30 images par seconde suivant ce que je veux faire pour des images à la première personne si je peux étirer une image sur les bords. On verra dans un autre tuto comment l'utiliser. J'utilise aussi le 1080p 60 images par seconde medium ça m'arrive d'utiliser en wide, mais euh, en medium, sachez qu'on a une image un peu plus euh, définie, moins molle. Euh, et enfin, le 720p, 120 images par seconde, pour quelque chose d'encore plus au motion, d'encore plus ralenti. Euh, en arrow, on a euh, un meilleur piqué, une meilleure définition que sur du wide ou du medium. Voilà!